Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Aujourd'hui je vous emmène pour suivre la découverte de la côte de Koh Samui, toutes les plages de Koh Samui. Vous vous demandez à quoi ressemble Koh Samui aujourd'hui Vous voulez savoir où vous baignez ou pas Vous voulez découvrir Koh Samui autrement en dehors des sentiers battus Je vous propose de me suivre à travers cette vidéo réalisée sur la plage de Lampsor. Would you like to see another part of the island with beautiful pier called Lamsor pier Do you want to discover locals? C'est parti Je suis Emma, je viens à Koh Samui depuis 5 ans. Je propose Villa à la location. Pour arriver sur la plage de Lamsor, vous allez emprunter cette jolie route à travers la cocoterie. On est en pleine nature avec ses particularités pour ensuite continuer tout droit. Voici la seconde entrée qui vous permettra d'accéder à la plage de Lamsor ou à Lamsor Pagode ou au temple de Lamsor en face de ce mur de pierre. La plage de Lamsor s'étend sur environ 1 km. Elle commence après le petit port de Bangkau, que je vous ai déjà montré dans cette vidéo et elle s'étend jusqu'au temple du même nom, le temple de Lamsor. I show you already the, this video about beach and the next one is Lam beach until Lam temple. On est encore dans un secteur très authentique, c'est un endroit que les aventuriers apprécieront. Sawadee I'm quite sure adventurous people will enjoy to have a walk on this beach. Dans ce secteur de l'île, vous trouverez la vie locale. Dans this area of the island, you will find local people living. Est-ce que vous préférez une plage privée? Do you prefer a private beach? Ou peut-être préférez-vous une plage privée? Or maybe you will a Comme vous l'avez compris, cet endroit est réservé aux aventuriers en quête d'authenticité. As you can see, this place is perfect for adventurous people. Si vous vous aventurez un petit peu plus loin, la route serpente à travers les villas et les resorts, mais vous pouvez découvrir des lieux assez originaux comme le Coco Beach Bar. Then you will discover this kind of area, such as the Coco Beach Bar. Un peu plus à l'ouest, lorsque l'on se rapproche du temple Lamsor, vous trouverez deux jolis salas, et ici le second, qui sont, croyez-moi, des lieux exceptionnels pour faire une petite sieste. Vous profitez d'une vue sur la mer, c'est super bien ventilé, vous êtes à l'ombre, mais aussi sur les îles de Komatsum ici, Kotan et tout au fond Korap. Si vous aimeriez to si vous you découvrir cette zone this area de l'Amthor Temple, vous trouverez ces salas qui sont des covered terraces, ils sont tous les perfect parfaits pour have a rest. Entre le temple et le port de Lamsor, la route n'est pas facile à trouver. Mais avancez-vous comme je le fais maintenant. Elle est un peu cachée par ce mur. Voilà, ensuite vous pouvez serpenter derrière le resort. Et là vous serez directement au pied d'une partie du temple. Continuez tout droit à cet endroit, la plage est tellement calme que des tortues étaient venues se réfugier pour prendre. À cette période-là, bien sûr, il était interdit d'aller sur la plage. On this beach, turtles came to lay their eggs. At this time, it was forbidden to go on the beach. Temple du Wat Lamsor chez nous. Voici la carte de Kosamui. Lamsor se trouve tout à fait au sud de l'île. Dans la prochaine vidéo, il sera question de Tonkrut, un joli petit port de pêche. I hope you enjoyed this video. Please add a like. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous remercie de suivre ma je chaîne. Vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures ici à Koh Samui. Bye bye. Je suis Emma, je propose Bansawa Divina à la location. Je vis à Koh Samui depuis 5 ans.